pour la suite enfin on se retrouve pour une autre vidéo euh, sport voilà aujourd'hui c'est l'exercice du mercredi euh, voilà et c'est euh, pour travailler euh, les abdos voilà sans matériel toujours euh, voilà l'exercice que je peux faire vous pouvez aussi les faire chez vous alors là c'est parti pour trois séries de 20 crunch voilà je vais vous montrer ce que c'est je vais les faire en même temps comme ça bah, vous pourrez aussi vous les refaire chez vous voilà alors euh, ben bah, on se retrouve euh... Pour les 20 crunchs x 3. Voilà. Et à chaque fin de 20, des 20 crunchs, vous faites 30 secondes de repos, puis vous refaites 20 crunchs, 30, 30 secondes de repos, 20 crunchs, et après une bonne minute de repos pour après passer à l'exercice suivant. Voilà. Alors c'est parti. mettez comme ça, les mains sur le torse. Et 1, 2, 3. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 30 secondes de repos. 30 secondes de repos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Après avoir fait les trois séries euh, des 20 crunch, voilà, on passe aux trois séries de 20 enroulements de bassin. Je vais vous montrer, on va avoir les mains bien collées au sol et après on balance les jambes vers le haut. Alors c'est parti ah. bon. Et 30 secondes de repos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3, 7, 17 18 19 Et 30 secondes de repos Voilà, après avoir fait les trois séries de 20 enroulement du bassin, voilà, il faut bien aussi avoir, avoir un peu relevé le, la tête euh, du sol, il ne faut pas que ce soit collé au sol. Nous passons aux trois séries de 36 ciseaux, voilà, avec vos pieds vous allez faire comme ça doucement, 30 fois, 1, 2, 3, etc. Comme ça, fois 3, alors c'est parti oh. 30 secondes de repos 30 secondes de repos Et voilà, après avoir fait les trois séries euh, des 30 ciseaux, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo, et je vous dis, ben, bah, à la prochaine!